Yo Coucou Pas chaud Ça va et toi Je propose qu'on atterrisse ici CSS ça va ou quoi, quoi Je sais pas si tu te rappelles de moi, gros j'étais sur Steam team, on... on joue ensemble sur CSS Quoi ouais, excellent ouais Ouais c'est on était dans la même team bro Attends, tu t'appelles comment Je t'appelais Féniz à l'époque Combien Féniz. Comment tu t'appelais Phoenix Après on est parti sur la chasse mais c'est excellent l. bro ah, ça date, hein, c'est source, hein. Source source. A, ouais, ça m'étonne ah, pas, ça... gros. Je m'en souviens pas, mec. Putain, désolé. C'est des perus et tout C'est pas Phoenix Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Incroyable. Ça, c'est marrant. Ah ouais, ouais c'est bon, allez, go. Ouais. J'espère que t'es meilleur qu'avant. Ouais, mec, je, je me souviens, mec, j'avais. Euh, j'avais à cette époque-là, j'avais entre 13 et 17 ans et je faisais des. T'as quel âge a... Ouais, c'est ça. Non, mais Là, 30, ça. 30 maintenant, t'as quel âge toi Ouais, moi j'ai 30 aussi, donc ouais, c'est ça. Putain, mec, t'as vieilli, c'est moche. Ouais, c'est moche. En gros, on tapait des games ensemble il y a, il y a quoi il y a, il y a à peine 16 ans Ouais, c'est ça. Logique. Et je te retrouve sur un serveur Warzone. Que tu t'appelles la gazelle de Thompson. Ouais, je cours un peu partout, gros. C'est pas… C'est rigolo. En fait, pour, euh, pour dire aux gens et tout, à l'époque, ça jouait à CSS toute la journée. Oh, oh sur moi, sur moi. Ah putain, on est un peu loin, gros. Test. Test. Test. Comment, comment, comment, comment, comment. J'arrive à combattre, il monte à l'échelle. Et t'as ta plaque. A perte. vraiment. Bah vraiment. Je le sur J'ai et droit. Yes, merci. Sur le conteneur. Oh, ça ça aller, -là. Magnifique. Et ouais, en fait, mais on, on se rejoignait sur les coups de, de 14h avec les copains. On, faisait, on jouait à, à CS, on allait faire des geysers, on faisait des games, on faisait un peu de tout. En suivant, arrivait la Night. Ouais, sur, il y avait ESL, il y avait Lead Gamer, Lead Gamer. Avait, ouais, MIRC, ouais. Clan Calendar. On a brûlé la tous la les sites pour devenir des monstres de FPS. Et en suivant, comme ça suffisait pas, on avait, trouvé, on avait trouvé un groupe de copains super forts. Était, on, était, on était 8 mecs super forts Et en gros, on, on lançait toute la soirée De, de 21h jusqu'à 4-5h du matin En faisant du b-rush En gros, c'est un truc qui te fait travailler euh, Les réflexes, le skill, tout ça On a fait ça pendant combien d'années, gros Pas mal de temps, moi j'ai joué plus de 10 ans à source hein. Ouais, bah ouais et Moi c'est, je crois, de mes 13 à 18 ans 18-19 ans Après t'es passé, h ouais, passé C'est SGO un peu après H1. H1, t'as vraiment. Je me dirige par là! Toi aussi, tu avais un serveur Very Game. Il était un peu cher, euh, le Very Game. J'avais pas d'argent. Hein. J'avais un serveur Redline. Why not? Des fois, on, euh, des fois encore, plus, encore plus pourri. Mais chat, je promets que ton serveur était mieux que. Euh, actuellement. C'est ma info Ici, 1-1, je demande une reconnaissance immédiate. Okay. On est arrivé! Je Les attaque, gros. Bon. de imminente. Dispositif de reconnaissance hostile Moins un. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base on okay, okay, okay. oh, shit. No rest, il y, en avait, you un. Okay. Il y en avait un autre en bas C'est bon, c'est réglé la peine ah, Les gars, je suis trop content de jouer avec mon copain, mon vieux copain Je t'ai envoyé une demande, tu l'accepteras Ouais, y'a pas de souci, putain, merci. Dans, euh, dans les mecs d'époque à qui j'ai re eu contact, y'a pas si longtemps. Ouais. Euh Attention. Je vais les en... tu peux continuer. Kraga, tu t'en souviens Kraga, ouais, ouais. GI euh, et Benji. C'est les, les seuls benji, avec ouais, qui j'ai. Ouais Benji ouais j'étais en contact récemment avec lui. Ah ouais Ouais on avait parlé sur Steam à coup. Ah bah ben, Là même j'ai son numéro à lui. Le monde des petits chats. Toujours avec un ami d'enfance. Mais c'était si les copains d'internet, tu les as jamais rencontrés, mais ils sont. tu les aimes bien tu vois. Ils sont. peu importe les, oui, les années qui es passent et tout, t'es es content de jouer avec. C'est moment que tu fasses une rétro team un jour. Hein. Les gens avec qui je jouais plus jeune.. Hein. Putain, c'est vrai en plus, hein, ça pourrait être sympa. Hein. T'as Insta, euh, Thompson ou pas Ah, je vais mettre Insta. Twitter, non Ouais j'ai. Je reste Facebook à l'ancienne. Je <rire> suis un ancien, moi. Putain, gros, que t'es vieux. Ouais, ouais. C'est moche. T'as des gosses, gros Non, même pas. Ok. okay, okay. Tu peux l'interroger, là-bas ah, j'y vais. Je, je te mets une frappe pour te couvrir. Il est. Tu l'interroges, je, je, je prends un drone. Tiens, c'est bon, tu, tu peux le. Yep. Je te laisse le mec silo, je, je, je vais taper le mec à gauche. C'est un rat. Mec silo, c'est bon. Attention, le drone la zone. Une émission comme ça, copain d'avant. Il a 1 HP, gros. Bien joué. Les maids d'avant sont tous au placard. Ça veut dire quoi, ils sont au placard Ça veut dire qu'ils sont morts En prison Ah oh merde non, moi j'ai pas de copains en prison. On était pas des voyous. On était des brillants, mais pas des voyous. Ouais, je suis trop mort. Je suis pas trop sur le tu vois. Mais ah ah ouais, sur H1, t'étais deuxième européen ça, derrière Eric Ennemi dans la zone de troupes, euh... ah tu euh... Certaines saisons. Devant nous. Certaines saisons, tu fais pas en. Allez. Oui. Je te lâche. Merci pour l'aide. Attention, grenade paralysante oh, Je me suis pris une balle Prends ta sa crosse. Allez, ah, ah, battons. On a plus tard. En cas de victoire, on procédera à son redéploiement. Votre Redéploiement, de sa victoire. C'est un truc de ouf qu'il arrive à me repérer dans cette forêt aussi dense à chaque fois. Drone ennemi au-dessus. Je déteste ce genre de joueurs, qui jouent, qui ont, qui ont, sont nuls, mais qui ont un, un teamplay tellement violent que tu peux rien faire face à eux. Ils te montrent que l'union fait la force. Regarde ce qu'ils vont prendre Oh merde. Ouh, épique celle-là Qu'est-ce qu'elle est bonne, gros Oh Oh, oh Oh non, il me les a volés Je les avais les deux. Oh, je suis vert. munition de pistolet Votre équipe va attaquer Ok, ok, ok. là en chuchotement ton... Hein, ta Twitch Sauter ah. les gars, sautez, sautez, sautez, sautez. rampe, rampe poulet, rampe. allez. Oh. Plus qu'un, plus qu'un. Je sais pas où il est. Oh. On est en Vous pouvez faire un rush voiture euh, comme des tarés si vous êtes chaud, sinon tranquille. Non, oh, vas-y, carrément. Ah, ça va décrocher. Juste en une derrière, t'en as un, ou pas Ouais ouais ouais. Pourquoi lapin Ouais je suis juste. T'inquiète, t'inquiète, Jim. Le gars se rapproche, il y a une nouvelle Bat. zone de sécurité. Je suis des tirs Derrière nous, derrière, le combat. Est, ça vient de l'est. Ouais, ah, ça peut. C'est le euh, c'est leur gars qui a atterri dans notre dos. Les breaks. je vais la berne. Tiens, tu veux. Tiens, une boîte de mine pour toi. Des munitions là Une frag lancé Un ennemi là Tac. Les deux breaks. ça Ennemi, dans, dans le magasin, c'est euh... ça Ah, peut-être sur la droite. Sur le toit, sur le toit oh du magasin Je suis dans la merde, je suis dans la merde. J'avais assez pour réanimer, j'ai essayé gros. Ah mais c'est pas grave. Oh mon dieu. Demande-lui de mon BIM, nous réanimer gros. Tu m'as accepté en ami Ouais je t'ai accepté c'est bon hein Vas-y